La préoccupation du corps, elle est très ancienne historiquement. Hein. Si on regarde les pratiques, on va dire, physiques au cours de, de l'Antiquité, on a déjà ce, ce souci de, de l'amélioration de soi, de la santé, de la performance, de l'esthétisme d'une certaine manière, avec un, un amour, si je peux appeler ça comme ça, pour, pour le muscle dans, dans ce cadre-là. Donc on a quand même une tradition assez, assez ancienne de, de rapport au corps et de valorisation de... Du, du muscle et de sa, sa beauté associée. Mais pour moi, ce euh, produit quand même une rupture historique très importante avec le capitalisme, euh, c'est-à-dire au moment de, du milieu du 19e, à partir du, du milieu du 19e siècle, où on voit apparaître euh, les, euh, les sports modernes. Et les sports modernes, avec... Euh, certes les injonctions du système, mais aussi les progrès médicaux de, de l'époque, commencent à mettre en avant l'idée d'une connaissance du corps, d'une connaissance technique du corps pour l'améliorer, pour faire en sorte qu'il progresse, qu'il se développe, euh, qu'il puisse justement euh, faire en sorte eh d'accroître euh, la masse musculaire à partir de la pratique sportive. Donc ça, c'est une première rupture. La deuxième rupture importante que euh, j'identifierais, même si on a eu d'autres précédemment, mais en tout cas, très importante, c'est à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale où on entre dans une euh, ère, euh, je dirais, de, de la consommation culturelle du corps. Euh, les générations de l'époque ont l'envie de développer des pratiques qui sortent un petit peu de, de la logique matérielle en apparence de l'existence et se tournent vers leur corps comme euh, un objet de sollicitude, comme un indicateur euh, et un révélateur de la santé. Donc à partir de là s'opère véritablement la croyance en ce que le, le corps peut être un indicateur de performance, un indicateur de, de santé, et les individus vont accroître cette demande de corps à plus large échelle, en particulier aussi parce que on est dans une phase du capitalisme où les loisirs se, se développent de plus en plus. Et puis... Aujourd'hui, euh, j'identifierai une troisième euh, phase où, dans le cadre de ce que j'appelle le capitalisme des vulnérabilités, où les individus sont marqués par euh, l'apparition de crises de différentes natures, financières, euh, sanitaires également, euh, ces crises-là produisent des peurs chez les individus, produisent un sentiment de vulnérabilité qui les amène à se tourner vers leur corps en tant que ressource euh, immédiatement disponible et potentiellement utilisable pour faire face à ces vulnérabilités. Et là, euh, la demande euh, de production de du corps et en particulier de production du, du muscle qui est associé à cette santé se développe très très largement. Donc je dirais que voilà on a ces trois grandes phases historiques pour euh, mettre en avant l'idée d'un corps tout puissant, d'un corps euh, qui incarnerait la, la santé et où le muscle serait cet euh, indicateur euh, objectif de, de la santé et de la performance. Alors dans le capitalisme des, des vulnérabilités que, que j'ai décrit, euh, on, on note une certaine prédominance euh, des activités dites de plateforme, c'est-à-dire des activités économiques qui sont reliées à des réseaux sociaux, à des médias, ou euh, l'idée que les individus sont toujours interconnectés d'une manière ou d'une autre par rapport à certains euh, certaines technologies ou par rapport aux autres euh, à travers euh, les, les supports dont, dont je viens de, de parler et donc euh, dans ce cadre de l'existence de ces plateformes et eh bien l'image véhiculée avec une certaine immédiateté euh, devient centrale euh, parce qu'il s'agit de poster euh, une image de soi il s'agit de mettre en scène euh, une existence de vie et c'est en ce cadre que le corps est véritablement mis en avant pour indiquer qu'on est là pour indiquer qu'on peut avoir une certaine reconnaissance sociale et donc euh, dans dans ce capitalisme-là, et eh bien effectivement, la mise en scène de soi à travers le muscle peut devenir déterminante pour des raisons de santé, pour des raisons de recherche d'un emploi ou tout simplement pour des raisons de reconnaissance sociale. La salle de sport, et c'est une des dimensions qui sont liées, euh, qui est liée au, au titre de, de l'ouvrage, elle est très importante parce que euh, c'est la fabrique. Elle renvoie à un lieu spécifique où il se passe des choses. Euh, se passe pas forcément ailleurs ou en tout cas on peut retrouver une concentration dans un même espace d'individus qui ont le même objectif, qui ont envie d'exercer le même type d'activité et où on peut trouver une organisation de l'espace spécifique à travers les machines, à travers l'organisation des, des lieux plus largement. donc là, la salle de, de sport, la fabrique euh, elle est très très importante pour les individus pour avoir le sentiment de produire quelque chose euh, en l'occurrence leur corps, pour pouvoir aussi avoir le sentiment d'exercer euh, une certaine euh, existence euh, pour avoir aussi l'impression de s'intégrer parfois à une communauté avec des personnes qui nous ressemblent, à une certaine solidarité mécanique, ou s'exerce une sol certaine solidarité mécanique, pour reprendre les, euh, la terminologie d'Émile Durkheim, et c'est forcément euh, il s'y passe des choses spécifiques mais elle est tellement pour certains représentative d'un engagement total que euh, ses activités, sa philosophie peuvent déborder en dehors de, de celle-ci. Parce que euh, produire du muscle par exemple, c'est aussi s'astreindre à une certaine hygiène de vie, c'est aussi euh, s'engager dans un processus de surveillance de la nutrition, de euh, surveillance parfois de certains euh, rapports sociaux qu'on peut avoir euh, à d'autres. Donc elle est devenue un lieu de vie important. Pour tout un ensemble d'individus, pour les raisons que je viens d'évoquer, et donc qu'elle a forcément effectivement une responsabilité euh, sociale plus large, euh, parce qu'elle est intégrée, encastrée dans une société euh, qui la dépasse. La fabrique du muscle, la production du muscle, euh, elle est euh, liée euh, à l'idée de la sédentarité, au sens où. Euh, de plus en plus d'individus ne pratiquent pas de sport ou sont situés dans un cadre urbain et la fabrique en tant que lieu euh, spécifique peut permettre à ces individus de pratiquer un sport et de sortir euh, de, de, de ce cadre un petit peu sédentarisé de, de leur vie. Donc elle est plébiscitée à ce... À ce à ce niveau-là, euh, mais l'idée euh, que euh, la fabrique se, se réduirait à cette euh, sédentarité me, me paraît euh, quelque peu réductrice, puisque on est quand même dans, dans un monde où la demande en tout cas pour le sport euh, est très importante, euh, quel qu'il soit. Euh, il peut y avoir des sports réalisés à l'extérieur également, il peut y avoir des sports qui, en dehors de cette fameuse fabrique, peuvent démultiplier les activités qui s'y apparentent. Je pense au street workout, je pense à tous les équipements aujourd'hui des au sein des, des villes qui fleurissent, euh, où on va pouvoir pratiquer des exercices de, de musculation qui pendant euh, des, des, des années, voire des décennies, étaient réservés au, à l'univers de de la salle. Donc on a aussi cette incitation, euh, pour ne pas dire des injonctions, de la part du, du système économique capitaliste et de ses institutions, en particulier les entreprises, pour pratiquer du sport et pour s'engouffrer dans une certaine logique où l'individu n'existe qu'à travers son corps ou n'existe, donne un sens à sa vie à travers l'acquisition et la production du muscle. Donc c'est vrai qu'il y a un lien très fort avec euh, la, la sédentarité et c'est là qu'on voit... Que, que, que cette logique-là existait même au début du XXe siècle, hein, je pense en particulier aux États-Unis, où ces premières formes de pratiques se développent dans, dans, dans les villes. Mais euh, ce rapport-là n'explique pas tout, parce que la demande de production du, du corps est très vive dans des, dans des sociétés au sein desquelles les individus ont l'impression que pratiquer un sport, développer son corps, devient une activité incontournable, fondamentale pour exister aujourd'hui. Je pense que la logique de, de production du muscle euh, possède beaucoup plus d'avantages que, que de désavantages. Parce que euh, produire du muscle, euh, s'entraîner régulièrement, aller dans une salle, rencontrer des personnes pour euh, cet objectif-là, euh, est davantage constructeur que destructeur, selon ma propre perspective. Je pense que, par contre, euh, il est nécessaire, comme dans toute forme d'activité, pour tout un chacun toute chacune qui pratique et eh bien l'idée c'est quand même de trouver des garde-fous de trouver des compensations pour éviter que cette volonté de produire le corps n'engage tout l'individu, et que l'individu se perde dans la production de son propre corps. Et dans ce cadre-là, il est très important pour un individu eh bien, de trouver un équilibre dans sa vie avec différentes formes de capitaux, le capital corporel étant très important, certes, mais il devant être, devant être aussi compensé par des investissements, euh, notamment en termes de capital familial, de capital scolaire, de capital professionnel, pour créer un certain équilibre de vie et faire en sorte que l'identité soit plurielle pour les, les individus. Donc euh, je pense que c'est important.